Salut les astros, bienvenue dans ce quickie numéro 5. Aujourd'hui je vais vous parler des couleurs de Jupiter. Et pour ça, eh bien, je vais remercier un de mes amis, un abonné, Cédric Ladger, du club d'astronomie de 4 Fonce-Grive, là-bas, tout là-bas, dans le sud, près de Toulouse. Alors, Cédric, il m'a fait parvenir de superbes clichés de Jupiter, qu'il a fait avec son Célestron C9 et son Sony Alpha 7, donc non défiltré hein, pour les euh, spécialistes euh, et euh, donc sur des pauses de 5 minutes euh, qui ont été traitées avec Autostacker 2. Alors voilà, je vais vous parler des couleurs de Jupiter parce que ben, euh, d'une part, Jupiter euh, cet été c'est quand même le, le roi du ciel, il est partout, il est magnifique, il est majestueux. Euh, et euh, avec une belle monture équatoriale et un appareil photo, on peut faire de superbes clichés comme Cédric me les a envoyés. Alors vous vous êtes peut-être souvent demandé, et en tout cas moi je me suis à un moment donné posé la question, mais euh, d'où vient cette belle couleur orangée de Jupiter Pourquoi est-ce qu'il y a des, des teintes brun, des teintes blanches pourquoi il y a une tache rouge, etc. Ben, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose quand on est curieux et quand on est amoureux euh, des planètes du système solaire. Et, euh, ben, d'une part, je vais quand même euh, juste mettre au point une petite euh, parenthèse en termes de, de, de, de termes. Quand on parle euh, des bandes sombres, hein, tout ce qui est bandes sombres sur Jupiter, quel que soit... Euh, l'endroit où il se trouve, on va parler de ceinture. Et entre ces ceintures, donc les bandes plus claires, on les appelle, euh, on les, appelle les zones. Donc ceinture et zone forment euh, sur Jupiter eh bien, des, des, des bandes, hein, des bandes claires et des bandes euh, sombres. Euh, pour faire simple, déjà, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que d'une part ce serait trop long pour un format Cricy, et puis, d'autre part, parce que je ne connais pas forcément euh, suffisamment euh, bien en chimie et en, en, en chimie planétaire. Voilà, j'ai quelques notions, mais ça s'arrête là. Je vais vous parler très simplement euh, de ce qui est essentiel. Alors, ce qui est essentiel, c'est que Jupiter, 99% de sa masse, c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Alors, l'hydrogène et l'hélium sont super compressés. Il faut savoir que là-bas, euh, on a des pressions euh, gravitationnelles énormes, hein, vraiment énormes, euh, et l'hydrogène est euh, en son noyau sous forme métallique et ensuite sous forme d'hydrogène euh, liquide. Il faut savoir que euh, la gravité là-bas, c'est à peu près, euh, enfin, en termes de pression, c'est 4 millions de barres. 4 millions de barres, sachant que sur Terre, au niveau de la mer, c'est 1. Il y a de quoi euh, franchement euh, relativiser les choses. Alors, le problème, c'est que nous, on, quand on regarde Jupiter, on ne voit pas l'hélium, on ne voit pas l'hydrogène. On voit la couche externe de Jupiter. Et cette couche externe est faite de différents gaz hein, euh, qui, euh, comme l'atmosphère terrestre, s'échelonnent à différentes altitudes hein, avant d'atteindre effectivement le niveau euh, de l'hydrogène liquide. Alors, euh, ce qui est essentiel de savoir, c'est que euh, la plupart de ces gaz vont être euh, insolés et irradiés. Le Soleil va émettre des, des infrarouges, des ultraviolets. Tout ça, ça va insoler les gaz et les transformer chimiquement. Plus, on a également les rayonnements cosmiques, le bombardement des rayons cosmiques qui viennent donc de l'univers, nous on en est protégé, euh, et qui va également euh, venir euh, modifier la composition chimique et parfois donner des couleurs. Notamment le gaz qui s'appelle l'hydrosulfure euh, d'ammonium. L'hydrosulfure d'ammonium, lui, euh, c'est ce qu'il y a de... C'est ce qui est de plus important dans cette couche euh, de, atmosphérique. Et l'hydrosulfure d'ammonium, à l'état naturel, il est transparent. Mais quand il est bombardé par le soleil et les rayonnements cosmiques, il va prendre une teinte euh, orange. Et donc, c'est ce qui va faire la majeure euh, partie de la couleur de Jupiter l'hydrosulfure euh, d'ammonium. Euh, Ensuite, on a euh, des couleurs. Euh, brunes les couleurs brunes ce sont des cristaux d'eau donc c'est de l'eau sous forme de cristaux bien sûr c'est pas l'eau euh, telle qu'on la connaît sur terre hein. ce sont des cristaux de glace des cristaux d'eau euh, un, un peu modifiés hein. c'est pas H2O la formule exacte et donc ça va donner des taches brunes des taches sombres hein. toutes les taches brunes et marron euh, etc c'est de l'eau et puis on a également Troisième composé qui vient jouer euh, euh, avec les couleurs, euh, c'est les glaces d'ammoniac. Attention, hein. hydrosulfure d'ammonium, et là on a des glaces d'ammoniac, C'est pas la même chose. Et l'ammoniac, ça va donner tout ce qui est composé euh, clair toutes les couleurs blanches, bleu, légèrement bleu, bleu-blanc, toutes ces petites nuances de couleurs, ça va être ces composés. Donc on a trois composés chimiques, hydrosulfure d'ammonium, les glaces d'eau et les glaces d'ammoniac. Alors tout ça, ça se mélange, ça se mélange, ça, ça, ça vient, ça va, ça fait des vaguettes ça fait des, euh, des tourbillons euh, et puis ça monte et ça descend puisqu'on a un système de convection euh, dû à la chaleur interne donc on a euh, les gaz montants, les gaz chauds les gaz froids qui sont en dessous donc les glaces d'eau sont en dessous l'hydrosulfure euh, d'ammonium est au dessus euh, parfois il y a des trous dans ces couches nuageuses un peu comme euh, dans notre atmosphère hein. on a différentes altitudes hein, sur Terre avec des nuages qui ont des composés des compositions chimiques différentes, euh, et donc là c'est pareil pour Jupiter, parfois on a des trous et on peut voir par transparence ce qui est en dessous, donc parfois c'est euh, clair, parfois c'est foncé, ce qui en fait euh, explique pourquoi et eh bien, euh, l'atmosphère de Jupiter est changeante, elle n'est jamais, jamais, jamais, jamais identique. Les seules choses qui sont identiques dans l'atmosphère, il y a deux choses qui resteront toujours. C'est un, la euh, grande tache rouge, la GTR, la grande tache rouge de Jupiter, qui est un énorme cyclone, mmh. euh, qui tourbillonne depuis des centaines et des centaines d'années. Euh, il a tendance à perdre un peu de, euh, actuellement de, de sa surface. Hein, il est deux fois moins grand qu'il y a euh, plusieurs centaines d'années, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas re se relancer. Et devenir encore plus gros, ça on n'en sait rien. La dynamique des fluides sur Jupiter est vraiment très complexe. Et puis il y a une deuxième chose qui sera toujours visible, c'est les deux grandes euh, bandes équatoriales hein, euh, que l'on peut voir et admirer tous les soirs. Alors bien entendu, l'atmosphère de Jupiter est bien plus complexe que ce que je viens d'expliquer. Hein. Il y a notamment... Euh, des phosphores et d'autres composés qui viennent, viennent jouer un peu les, les troubles-faites là-dedans. Mais en général, c'est bien ça. Voilà mes amis, le quickie touche à sa fin. Merci Cédric pour ces magnifiques photos qui ont illustré mes propos. et petite et dernière anecdote euh, concernant euh, la composition et la chimie de Jupiter, dans les années 1918-1920, euh, les astronomes euh, avaient une toute autre vision de Jupiter par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gros télescopes, on a des spectrographes, on a lancé des sondes, on a analysé tout ça. À l'époque, on se perdait encore en conjecture sur la nature notamment de la grande grande tache rouge de jupiter et savez-vous ce que j'ai lu dans un vieux, vieux, vieux bouquin d'astronomie que j'ai retrouvé dans une vieille, vieille, vieille, vieille bibliothèque eh bien on présageait que la grande tache rouge n'était rien d'autre qu'une énorme plaque de verglas une énorme la, la seule et unique plaque de verglas solide sur laquelle on aurait pu marcher sur jupiter et qui flottait donc sur les océans de, de gaz. Hein Donc voilà pourquoi tout ça pour vous dire que la science avance, que plus on se pose de questions, plus on a des réponses et moins on en sait et plus on, on découvre des choses. La science c'est comme ça, l'astronomie c'est comme ça. C'est une des rares sciences aujourd'hui euh, qui ne peut pas euh, entre guillemets euh, reproduire en laboratoire la majeure partie de, des phénomènes qu'elle observe visuellement. On est perdu dans des méandres de conjectures et d'hypothèses et de calculs, etc. Nous sommes, nous, les astronomes, des porteurs de lumière et nous éclairons l'espace et le monde. Voilà, sur ces petites euh, digressions poétiques, mes amis, je vais vous laisser contempler Jupiter encore jusqu'à la fin de l'été. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos clichés comme Cédric ou vos dessins pour que nous puissions ensemble les admirer. Ciao la compagnie, et je vous laisse avec un tout petit bout de ma vie.